Mesdames, Messieurs et personnes non-binaires, bonjour, nous sommes le samedi 30 juin 2018 et vous écoutez Drôle d'Actu. Au sommaire cette semaine, les détournements de fond, Parcoursup et le jeu des passeurs. Mais pour commencer l'actu de cette semaine, c'est la mise en examen de 10 membres de l'ultra-droite qui préparaient des attaques contre les musulmans. De nombreuses voix s'élèvent pour défendre de braves français qui voulaient protéger leur patrie. Étant donné que ces voix sont les mêmes que celles s'opposant à l'écriture inclusive pour simplifier le français, nous proposons donc de parler de « terroristes préparant un attentat ». C'est plus simple, ça fait seulement 4 mots et tout le monde comprend. Par ailleurs, nous soutenons certaines mesures proposées par les membres des différents partis de droite qui voulaient l'expulsion de toutes les personnes associées de près ou de loin à des terroristes de France et nous proposons donc d'expulser tous les membres du Front National, des Républicains et des autres mouvements d'extrême droite. Politique également, la justice a ouvert une enquête après une plainte des Républicains visant de présumer détournement de fonds publics durant la campagne du président français. Une inscription importante dans la normalité de la part du chef de l'État. Quand a-t-on vu en France un président ne pas tremper dans un scandale financier Nous invitons par ailleurs les ardents défenseurs des fonds publics que sont les Républicains à se pencher sur les cas de deux détournements de fonds particulièrement importants réalisés par les nommés Paul Bismuth, mais ce serait un nom d'emprunt, et François F., il semble qu'ils les connaissent déjà. Hypocrisie toujours, Manu Macron a été vivement critiqué par plusieurs ONG cette semaine pour avoir indiqué que le sauvetage des migrants en mer faisait en fait le jeu des passeurs. Une critique tout à fait fondée, en évitant la mort des migrants dans la Méditerranée, les associations permettent aux passeurs de garder leurs clients en vie, et donc de refaire du profit. Bien que certaines mauvaises langues rappellent que si les réfugiés pouvaient rentrer en Europe légalement et sans danger, cela éviterait aux pays de faire eux-mêmes le jeu des passeurs, il est clair que cela vise en fait à soutenir l'économie des pays impliqués et à faire ruisseler les richesses. Les passeurs font passer les migrants, les ONG leur sauvent la vie, les pays les renvoient, les passeurs les refont passer, et ainsi de suite. Éducation à présent, parcoursup serait activé ce mardi après une pause pour permettre aux étudiants de se concentrer sur les épreuves du bac. Une reprise en deux phases, avec le retour des admissions classiques, mais aussi la possibilité pour les candidats et les candidates de faire de nouveaux vœux, qu'elles aient déjà une affectation ou non. Nous rappelons aux jeunes qui nous écoutent que pour faire la révolution, vous devez avoir un diplôme et vous nourrir vous-même. Nous conseillons donc aux éventuels intéressés de profiter de ces seconds voeux pour se lancer dans des études de cuisine. Souvenez-vous également que tout ira bien pour trouver une place tant que vous remplissez les conditions de base, à savoir avoir préparé ses voeux, avoir le bac et bien entendu être riche et de préférence blanc. En bref, pour terminer, l'entreprise Lafargue est poursuivie pour financement du terrorisme et complicité de crimes contre l'humanité. La rédaction lance donc un appel à témoins si des gens pouvaient nous rappeler qui vend des armes à des pays condamnés pour crimes contre l'humanité, comme par exemple l'Arabie Saoudite, suite à des voyages officiels du chef d'État, par exemple, du vendeur concerné. C'est pour un ami qui travaille au tribunal.